Ouais alors qui nous dit est en plein champ. Donc là on n'est pas rentré mais apparemment il y a du lourd. Merde, hein. content d'être là. Je, Allez, là, je, je, je crois, je crois, je crois qu'il avez... qu y a du lourd là-dedans. Ok. Moi tu vas me montrer tout ça. Hein on, y Allez, on y va Allez, on y va. vous. Il Du très lourd. Ah, hein. t'as vraiment l'impression de rentrer chez les gens. Quoi. Quelque part c'est un peu désespérant. Désespérant et flippant. Ça fait un peu. Euh... Rien que la maison en plein champ comme ça, massacre à la tronçonneuse. Donc on va se méfier de la cave au cas où on entendrait une tronçonneuse euh, se mettre en route alors vraiment impressionnant Je crois qu'on est heureux, là. Je, je vois ta tête que es <rire> Donc, euh, chose de bien, une mobilette, une Peugeot, vive la France. Et euh, bon, ça va, euh, si tu filmes ça, au moins, s'il si doit la démarrer, la tronçonneuse, euh, on, risque rien. on risque rien pour le moment, voilà. On continue On continue, ouais. j'ai trouvé quelque chose pour toi. Ah c'est bon j'ai vu. Donc là on passe à cylindre supérieur. Voilà le dépotoir. Et je porte dessus, hein. Tu veux que je monte dessus ouais. Bon c'est difficile de rien toucher mais bon. Et voilà J'adore C'est une marque ça Flandry, non. Moi ça me dit rien. Peut-être sur le moteur Ah si apparemment. Si apparemment c'était une marque. Moi je connais pas. De ouais, toute façon j'ai crevé donc euh, je peux pas aller loin. Ouais, dans la cave, enfin ce qu'il en reste, c'est vraiment, euh... ça part en morceaux. C'est un peu archaïque. Ouais, c'est pas très rassurant. Donc là, c'était l'atelier, je pense, non Ouais, c'était l'atelier, ouais. Bon, je sais pas à quoi correspondent les machines. Je me demande si c'est pas un ancien euh, pressoir ou... L'avoir, je dirais. Ou l'avoir, ouais, je sais pas. Allez, on sort. C'est vraiment euh, entre le dépotoir et le, la maison euh, abandonnée du jour au lendemain. Il y a vraiment tout. Par contre, l'étage, impossible d'y aller. J'espère que personne n'ira. C'est vraiment très dangereux. De toute façon, on voit, euh, on voit à travers les planchers. Euh, non, C'est bien sympa. On a découvert des trucs qu'on ne voyait pas d'habitude. Ça fait plaisir. Ouais, bon. On va voir ce qui se passe en face dans un autre château. Euh, Allez au prochain épisode. Ouais, au prochain épisode Allez, salut